J'ai l'impression qu'il y en a un qui me prend pour une... Qui... C'est juste un grand cure -dent. Mais... C'est quoi, ce... quoi ce fantôme de, de la buvette, là Il faut quitter le bar, monsieur Oh Ah oh oh oh oh. <rire> Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous Ok <rire> Ah oui est-ce qu'il est Elle qu est là. Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Ok, on a aucune preuve. Parce qu'il y a des problèmes d'ego, hein Est-ce qu'il faut tourner un peu plus vers la droite même si on y travaille, on y travaille. Il aime le ballon, c'est sûr. il va bah, surtout... Ah le truc se encore à droite. Il bah, va surtout apprendre à souffler dedans même. <rire> <rire> Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Charlotte aux fraises c'est ma caméra ça. Mais non c'est un thermos. Euh... Ouais c'est pas mal là. On va aller chercher le livre qu'il a balancé comme un. trop dégueulasse merci plus le prix du briquet en ce moment enfin, où est-ce qu'il a jeté mon livre et où est-ce qu'il a jeté mon livre et mon livre ah, il est là Non, oh, c'est pas joli, On hein. à gauche, il aime pas les livres, ça, c'est sûr. Ah, je pense que c'est un auteur. Euh, température glaciale, je mettrais non, mais ça, ça nous a rendu en erreur tout à l'heure. Ça, je mettrais non. Hein. Je mettrais Oni ou Gonorio, éventuellement. gorio En fait, c'est par élimination. C'est-à-dire que projecteur d'hôtes, c'est sûr et certain qu'on l'avait. Après, on s'est dit, bah voilà, orbe, fantomatique, on l'a pas. C'est sûr, parce qu'on a bien observé. Et en plus derrière, il nous répondait pas. Donc en barrant les deux, c'est ça. Et les deux ont comme point commun d'avoir EMF5. Donc on a coché ça. Donc c'est soit empreinte, soit température glaciale. Si je dis pas de bêtises. Le goriot, c'est empreinte. Et le honi, c'est température glaciale. Alors il faut ce qu'il faut c'est rallumer. Tu vois Et faire la partie de cache-cache juste après. Voilà. Attention. Il faut dire bonjour. Il faut le poser. C'est ça Et dire bonjour, puis après cache-cache. Expérience sociale. On va prier les rondins. Cache, cache, Rondin Mais je veux pas jouer au ballon Je veux pas jouer au ballon avec toi Je veux pas jouer <rire> pas Je voulais jouer à cache-cache rondin, -cache pas au ballon. Ah. Attends okay <rire> J'ai ce marche-ballon, j'hésiterai pas à m'en servir Ok. Bon oh non, je peux pas courir. J'ai... Euh, j'ai imposé une... une option. Oh une option J'ai branché en 220, c'est pour ça. J'ai activé une option. Qui fait que... Euh, qui fait que... C'est pas moi, hein J'ai activé une option qui fait que je peux plus courir. Ah, oh. <rire> Ok. C'est Pascal Merci beaucoup, Pascal. Très bien. Il veut jouer. Oh non, non, non. Non, non, non, non. non. Donc ça veut dire que c'est pas température glaciaire. On est d'accord. Donc back. I've some jobs for you. Allez C'est qui le stagiaire niveau 555 C'est moi <musique>